tout ce que tu as fait pour nous, nous te disons merci. Oh, Fils de Dieu, nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous, nous te disons merci.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 Nous disons merci. Père Céleste, ce soir, nous voulons te sanctifier ce moment, nous voulons te livrer ce moment. Père Éternel, ce soir, nous nous approchons du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde. Nous sommes là devant ton trône, nous sommes là devant la porte de ton cœur et nous te présentons le sang de Jésus. Car grâce au sang de Jésus, nous pouvons t'offrir des sacrifices de louange que tu agrées. Père éternel, Dieu des amis, nous sommes là pour toi. Nous te présentons le sang de Jésus. Veille-nous, fais miséricorde. Veille-nous, fais grâce encore ce soir. Aide-nous, Saint-Esprit de Dieu. Il est écrit que de même aussi... Tu nous aides dans notre, dans notre faiblesse parce que nous ne savons quoi de mieux nos prières. Mais toi, tu intercèdes pour nous. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, nous, nous attendons à toi en ce soir. Saint-Esprit de Dieu, prends la première place, prends le contrôle. Saint-Esprit, il est écrit que tous ceux qui sont conduits par toi sont fils de Dieu. Nous voulons être des fils ce soir. Nous voulons nous approcher du trône de la grâce, du trône de miséricorde afin de t'offrir des sacrifices de louange au nom de Jésus. « Merci, Père éternel, pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta parole que tu nous accordes en ce soir. Merci, Seigneur, Père, pour les cantiques de grâce que tu mets dans nos bouches ce soir. Merci pour les cantiques de célébration, de remerciement, de reconnaissance que tu mets dans nos bouches en ce soir. Nous sommes là pour t'honorer en ce soir. Nous sommes là pour te dire merci infiniment. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta présence. » jamais tu ne nous as laissé, éternel mon Dieu, mon roi, dans la douleur, dans la souffrance, dans les épreuves. Tu as toujours pourvu à notre besoin. Nous voulons te dire merci ce soir. Merci pour ton sang qui nous purifie, qui nous sanctifie ce soir. Merci pour le Saint-Esprit qui fait son show en ce soir. Nous te rendons toute la gloire. Béni sois-tu, Seigneur. Ô Fils de Dieu, je te remercie. Oh, pour tout ce que tu as fait pour moi, je te dis merci. Oh, fils de Dieu, je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi, je te dis merci. Oh, fils de Dieu, je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi. Je te dis merci, oh Dieu puissant. Je te rends la gloire pour tout ce que tu as fait pour moi. Je te dis merci. Ô oh, roi des rois, le roi des rois, je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi, je te dis merci. Ô oh, fils de Dieu, je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi, je te dis merci.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 Seigneur mon Dieu, comment ne pas t'adorer Jésus Comment ne pas t'adorer Jésus Comment ne pas t'adorer Jésus Seigneur mon Dieu, comment ne pas te chanter Jésus Comment ne pas te chanter Jésus Comment ne pas te chanter, Jésus? Seigneur mon Dieu, Dieu des armées, oh, oh oh, mes yeux ont vu ce que ton pouvoir a fait. Les murailles de Jéricho sont tombées. Dieu des armées, mes yeux ont vu ce que ton pouvoir a fait. Les murs du chômage oh, oh, sont tombés. Là-bas, il y a quelqu'un Dieu des Dieu un Dieu formidable. Dieu trois fois sain. Dieu de Jacob, mes yeux ont vu ce que ton pouls voir a fait. Les murailles du chômage sont tombées. Dieu d'Abraham, Dieu tout puissant. Oui, mes yeux ont vu ce que ton peau voir a fait. Les murailles de Jéricho sont tombées. Vraiment, tu donnes toujours la victoire, aucun qui te loue, éternel, retourne ton nom, Jésus, mon sauveur, je sais que mon géant Goliath est vaincu en ce soir, vraiment, tu donnes toujours la victoire, aucun qui te loue, Éternel, retournons Jésus, mon sauveur. Je sais que le géant Goliath aussi est vaincu. Dieu, El Shaddai, El Shaddai. Dieu, Adonai, Adonai. Dieu, tout puissant, tout puissant. Dieu, trois fois, c'est, mes yeux ont vu ce que ton pouvoir a fait, oh. Les murailles de Jéricho sont tombées, vraiment. Tu donnes toujours la victoire, aucun qui t'adore jour et nuit. En ton nom, Jésus, mon sauveur, je sais que mon géant Goliath aussi est vaincu, vraiment. Tu donnes toujours la victoire, aucun qui te loue, éternel. Jésus, mon sauveur, je sais que mon géant Goliath aussi est vaincu. Adorateur, adoratrice, en ce soir, est-ce que quelqu'un peut se souvenir des bienfaits de l'éternel? Est-ce que quelqu'un peut se disposer à célébrer le Seigneur, notre Dieu? Ce Dieu-là qui ne cesse de, de, de, de produire des merveilles dans notre vie. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix de là où tu te trouves? Est-ce que tu peux bénir le nom du Seigneur Jésus? Ce Dieu-là qui produit uniquement ce qui est bon, ce Dieu-là qui fait uniquement ce qui est bon, est-ce que ce soit quelqu'un peut bénir le nom de l'Éternel Éternel, ce soir, nous venons avec la louange. Nous entrons dans tes portes avec la louange. Nous entrons dans tes parvis avec des cantiques. Ce soir nous venons te célébrer, ce soir nous, voulons, nous, nous venons pour te faire des éloges. Nos yeux ont vu ce que tu as fait, éternel, oui, dans la Bible. Et ce que tu as fait, éternel, pour nous, tout au long de cette semaine. Les paroles que tu nous as données, les paroles de révélation que tu nous as données tout au long de cette semaine. Les moments de, de, de, de, de, de prière que tu nous as données, nous voulons te dire merci. Merci pour ta fidélité, merci pour ta grâce. Ta grâce a surabondé cette semaine. Nous voulons te dire merci. Là où les hommes nous ont, nous ont jugés, toi tu, tu nous as jugé fidèles. Là où les hommes ont, ont dit que nous, nous, nous étions des faux, toi tu as dit que nous sommes des vrais. Nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci pour ta fidélité. Nous voulons bénir ton Saint-Nom en ce soir. Nous voulons te rendre toute la gloire, Dieu Tout-Puissant. Nous voulons te dire merci infiniment. Toi qui nous emmènes de gloire en gloire. Quel Dieu puissant, merveilleux tu es. Seigneur, reçois notre adoration ce soir. Seigneur, reçois l'élévation qu'on t'offre ce soir. Seigneur, tu mérites qu'on t'élève, tu mérites qu'on parle de toi, tu mérites qu'on fasse tes éloges. Ce soir, reçois toute la gloire, prends la place qui te revient. Prends la première place, prends la Première place Prends la première place C'est toi qui es Dieu sur cette plateforme C'est toi qui as le dernier mot C'est toi qui parle Et nous on exécute Prends la première place Qui sommes-nous éternel mon Dieu mon roi Pour faire ce que toi tu ne veux pas Prends la première place Que ta volonté soit faite en ce soir Reçois toute la gloire Merci Père éternel Merci pour ta fidélité Merci pour ta bonté Merci pour ta miséricorde Reçois toute la gloire en ce soir Merci Seigneur Père éternel mon Dieu. Adonai le Dieu créateur. L'univers est dans ta main Seigneur. Éternel est ton nom. Adonai. Adonai le Dieu créateur. L'univers est dans ta main Seigneur.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 Environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur Pourquoi quitter cette présence de gloire Pourquoi quitter cette présence de connaissance où un sentier de misère, par qu'est l'amour le chemin de ton cœur, a su trouver mes prières. Reçois l'adoration. Emmanuel, reçois reçoit l'adoration chez les mots, tu es le roi de gloire, notre victoire, digne est du Seigneur, Emmanuel et hey, Adonai, toi le maître de mon cœur. Adonai, ce bien-être qui demeure. Adonai, le fidèle de tous les temps. Adonai, la parole fait de chair, Adonai, sous ta main je m'établis, Adonai, oh, sous ta main je m'accomplis, Adonai, le façonneur de destinée, Adonai, le renversant de toute montagne, Adonai, celui qui dit la chose arrive Adonai le dieu des cas compliqués oh. Adonai le dieu des cas difficiles Adonai le mec c'est par excellence Adonai l'omniscient dieu l'omnipotent dieu Adonai le prince de paix Adonai je ne cesserai d'évoquer ton Saint-Nom Adonai. Je ne cesserai de chanter ton nom Adonai. Je ne cesserai de me prosterner devant toi Adonai. Je ne cesserai de t'acclamer. Oh, oh Adonai, le plus fort de tous les trônes Adonai, la louange de David. Adonai Le combattant, le puissant guerrier Adonai Sous ta main je m'établis Adonai Le plus grand de tous les noms Adonai Le plus juste parmi les justes Adonai Le plus riche parmi les riches Adonai Le, riche riches. Adonai, le patron de l'humanité L'univers, Adonai, lorsque tu parles à tes faits, silence, Adonai, le Dieu parfait, le Dieu unique, Adonai, Adonai, Adonai. Adonai, nous te nous t'adorons ce soir. Adonai, sois célébré, prends la place qui t'est due. Adonai, reçois l'honneur qui t'est due. Adonai, oh, le plus grand de tous les noms. Adonai, devant ta face, je me prosterne. Adjona, j'oublie tout le monde pour te consacrer ce temps. Adjona, devant toi, je... Je me pensais en ce soir, tu as tout pour moi Tu as tellement fait, tu as tellement fait pour moi Tu as tellement fait pour ma famille Tu as tellement fait pour mes projets Tu as tellement fait pour cette plateforme Nous oublions tout le monde Nous te consacrons ce temps à Adonai Adonai Adonai Adonai, lorsque le diable nous avait tendu des pièges, tu as fait échouer tous ces pièges. Adonai, Adonai, laisse-nous te contempler. Adonai, laisse-moi t'admirer. Adonai, laisse-moi te dire que je t'aime. Je t'aime, je t'aime tant. Les beaux chants, il est consenté à la la est Olibasa kayada balaba yon to yekerebo sinta yam. Irobo kanta ya balaba sinke te polobajinke Rekenda balaba yon koto parabaye koto paré kezita yam. Rekete poroba ando kota ni balaba koto. Adonai, quiconque invoque ton reçoit la vie. Le brochantayada baraba konto yam. Rekete porobo sake lebo de brekata yam. Ce soir nous sommes en train d'appeler. Ce nom là qui est grand Ce soir nous sommes en train d'invoquer Le nom qui est au dessus de tout nom Jésus, ce soir nous sommes en train de Donner toute la place au Seigneur Des seigneurs, au Prince de l'univers You are the living God you You living God No one like you You are the living God, oh, mighty God, no one like you. You are the living God, oh, King of King, Lord, no one like you. Ekueme, ekueme, mighty Father, mighty Father, King of King, oh, King of King. Mirakwuaka, mirakwuaka, you are the living God, oh. There's no one like you. Mes yeux ont vu ce que tu as fait. Mes yeux ont vu ta puissance. Tu es le Dieu vivant. Oh, il n'y a point comme toi. Mes yeux ont vu ta puissance, Saint-Esprit. Mes yeux ont vu ce que tu as fait. Tu as roulé la pierre de la tombe. Saint-Esprit, il n'y a personne comme toi. Saint Esprit, y a point comme toi. Saint Esprit, y a point comme toi. Oh, oh, tu es la vie éternelle. Oh, roi, y a point comme toi. Mes yeux ont vu ta puissance. Mes yeux ont vu ce que tu as fait. Tu es le Dieu vivant. Oh, roi, y a point comme toi. Le vivant. Jésus y a point comme toi.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 Éternel Dieu, éternel Dieu, tu es le Dieu vivant. Jésus a point comme toi. Tu es le prince de paix. Jésus a point comme toi. de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes. Tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire,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 Qu'à personne n'est comme toi Tu es le Dieu Trois fois c'est Personne n'est comme toi Personne n'est comme toi Tu es le Dieu Trois fois Saint, personne n'est comme toi, personne n'est comme toi, tu es le Dieu. Trois fois Saint, oui personne n'est comme toi, personne n'est comme toi. Tu es le Dieu El-Shadar. Oh. De gloire en gloire, est-ce qu'on peut le dire sans oui De gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes, de gloire en gloire. De gloire en gloire Avec toi, on ne retourne pas en arrière Avec Jésus, on va toujours de gloire en gloire Quelle que soit la situation, quelle que soit l'épreuve qui se présente à nous Avec Jésus, on va toujours de gloire en gloire Avec Jésus, on va toujours de progression en progression De gloire en gloire De gloire en gloire Tu m'emmènes tu m'emmènes dans les profondeurs, dans les profondeurs de ta sainteté. Tu m'emmènes, Jésus, tu m'emmènes. Trois fois et Personne n'est comme toi Tu es le Dieu Qui révèle les secrets Personne n'est comme toi Personne n'est comme toi Tu es le Dieu révèle les secrets aucun charlatan ne peut t'égaler aucun marabout ne peut t'égaler aucun fétiche ne peut se comparer à toi oh personne n'est comme toi tu es le dieu tellement grand Personne n'est comme toi, Père éternel. Ce soir nous disons personne n'est comme toi. Dans le ciel, personne n'est comme toi. Sur la terre, personne n'est comme toi. Sous la terre, personne n'est comme toi. Dans la mer, personne n'est comme toi. À qui pourrais-je te comparer Tu es unique en ton genre. Dans ta manière d'agir, tu es unique. Dans ta manière d'opérer des miracles, tu es unique. Dans ta manière de pardonner, tu es unique. Dans ta manière de, de, de nous faire grâce, tu es unique. Dans ta manière de nous faire miséricorde, tu es unique. Il n'y a personne comme toi. Personne n'est comme toi. Personne ne peut t'égaler. Jésus le gardien de mon âme Toi qui ne sommeilles ni ne dors Tu chasses le lien qui me réclame Tu me soutiens et suis mes larmes Sans pareil en ta présence alors à qui pourrais-je te comparer Toi le prince de vie, Jésus, tu es sans pareil. Personne, rien ne peut nous séparer de toi, Jésus-Christ tu es sans pareil, Jésus Christ, tu es sans pareil, oui c'est ce que tu es, laisse-moi te le dire, Jésus Christ, tu es sans pareil, laisse-moi te l'affirmer, Jésus Christ, tu es sans pareil, alors à qui, alors à qui, alors à qui pourrais-je te comparer, à quel président pourrais-je te comparer toi le prince de vie, Jésus, tu es sans pareil. Oh, oh, oh. Personne, rien ne peut nous séparer de toi, Jésus. Jésus-Christ, tu es sans pareil. Jésus, toi la merveille que j'adore. Hmm. Oh, oh, oh, oh, oh, Jésus, toi la merveille que j'apprécie. Yeah, yeah, yeah, oh, oh, oh, oh, oh. Jésus, toi la merveille que j'aime tant. Les Bible chantaïana balabas, c'est qui était pour le beau. Jésus, toi, le précieux pain que j'aime tant. Bibosaka, Yana Blayeko Valabaye. Jésus, toi le bon berger que j'aime tant. Oliba Sayana Valama contrepo. Jésus, toi le bon berger que j'aime suivre. Toi qui ne sommeille ni ne dors, tu chasses le lien qui me réclame. Tu me soutiens, tu es si mes là Je fais mon plein devant ta face.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 Jésus Christ, tu n'as pas d'égal. Jésus Christ, tu n'as pas d'égal. Sur la terre et même dans les cieux. Jésus Christ, tu es sans rival. Jésus Christ, tu es sans pareil. Jésus Christ, tu es sans pareil. Jésus Christ, tu es sans pareil. Voilà pourquoi je viens pour t'adorer. Prostener à tes pieds, je viens pour te dire, tu es mon Dieu. Tout en toi est bonté, splendeur et majesté. Tout en toi est merveilleux pour moi. Je viens pour t'adorer, prostener à tes pieds.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 tu es mon Dieu Tout en toi est bonté Splendid et majesté Tout en toi est merveilleux Pour moi Je ne pourrais Imaginer le prix que tu as payé pour mes péchés. Je ne pourrais imaginer le prix que tu as payé pour mes péchés. Lumière du monde, comme un phare brille dans la nuit, Ouvre mes yeux, je veux voir. Tu m'émerveilles et mon cœur veut t'adorer. Vivre ma vie près de toi. Oh oh oh, oh, oh. je viens pour t'adorer.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 Mélodie Venue du ciel Un chanteau Et merveilleux Tous les anges En harmonie D'une seule voix Célèbre ta puissance, ta puissance et ta splendeur, ta gloire remplit l'univers, ton éclat et ta splendeur, ta beauté tes compas, Saint-O-Éternel, oh, Dieu de l'univers, digne de louange. Assis sur le trône, il reste à jamais. Assis sur le trône, il règne à jamais. Gloire à l'agneau. Tu règnes à jamais, règne dans notre cœur, tu règnes à jamais, ton règne n'a pas de fin, tu règnes à jamais. Des voix de ton nez retentissent dans les cieux, des louanges s'élèvent, doux parfum agréable. Honneur dans tous les siècles, à toi lion de Judas, car tu es l'image, l'image du roi éternel. Gloire à Dieu et dans les cieux. Oh, oh, oh, oh, oh, roi de toute la terre. Celui pour qui je suis. A jamais tu resteras le même. Elohim, ton Adonai. Des voix de ton retentissent dans les cieux. Des louanges s'élèvent, doux parfum agréable, On eux dans tous les siècles. À toi, lion de Judas, et car tu es l'image, l'image du Père éternel. Gloire à Dieu, gloire à Dieu dans les cieux. Roi de toute la terre, roi de toute la terre Gloire au Dieu merveilleux, gloire au Dieu merveilleux Celui pour qui, celui pour qui je suis Tu es celui pour qui je vis Tu es celui pour qui je vis tu es la raison pour laquelle je vis. Tu es la raison pour laquelle je chante. Tu es la raison pour laquelle je suis en joie. Tu es la raison de mon existence. Tu es celui pour qui je suis. Tu es celui pour qui je suis. Tu es celui pour qui je suis. On a dans tous les siècles à toi lion de Judas, car tu es l'image, l'image du Père éternel. Gloire à Dieu, mon oh nom éternel, Seigneur, je célèbre ta bonté, laisse-moi t'admirer, quelle joie tu vis en moi, Oh, oh doux Jésus. Quelle joie tu viens pour me sauver. Je loue ton nom, je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre, Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie Quelle joie tu vis en moi Quelle joie tu viens pour me sauver Quelle joie tu viens pour me sauver Tu viens du ciel sur la terre Montrer la voie De la terre à la, la croix Payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel, quel formidable Dieu